Ça y est, je me suis décidé, je monte ma guilde sur World of Warcraft. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consistera cette guilde, tout simplement, que tu puisses voir si ça peut te tenter également de pouvoir venir jouer à mes côtés, ou simplement par curiosité, que tu puisses voir un petit peu ce qui va se faire, quelle est ma vision, sachant que c'est un système de guilde un petit peu particulier, où on a un système de hiérarchie vraiment ah particulier également. C'est parti pour t'expliquer tout ça, dans un premier temps cette guilde fera du PvE et du PvP. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. T'as pu le voir au niveau des vidéos, j'adore le PvE, j'adore le Raid, j'adore le Mythique Plus et j'adore le PvP. Et j'ai vraiment pas envie de me passer de ces trois axes-là. Les trois sont complémentaires et apportent tous des trucs qui sont stylés et intéressants. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et me passer de PvP ou me passer de PvE, ça me ferait vraiment mal au cœur. Donc je me suis dit... On va créer une guild où ce sont des activités qui sont proposées et du coup tu peux décider de vouloir faire du raid ou du music plus ou du pvp mais t'es pas juste une guild roster avec un but de raid ou un but de pvp mais vraiment une guild où tu peux te connecter, jouer avec des gens et faire les activités qui te font plaisir avec des personnes que tu apprécies. Donc, dans ce sens-là, au niveau de, On a ces activités-là. De toutes, ces activités-là auront ou ont une vocation HL. Parce que, perso, bah, c'est également ce qui me fait kiffer. C'est le haut niveau, c'est de pouvoir pousser, c'est de pouvoir toujours progresser, toujours pouvoir aller plus loin. En, en termes de raid, pardon, ça sera du progrès mythique. En termes de MM, l'objectif, ça va être de monter pas mal au niveau des clés. Notamment parce que la prochaine saison, il y a le système de points de vaillance. Donc, avoir des groupes plus ou moins fixes pour pouvoir aller timer rapidement, les faits des 15 plus et compagnie. De toute façon, pour pouvoir aller encore plus loin avoir les points de vaillance et pouvoir t'éclater avec des gens qui ont le même objectif que toi Avancé et tryhard. Et côté pvp ça va être un système un peu particulier où il va y avoir en place des 2v2, des 3v3 et où il va y avoir une personne notamment en plus sur des sessions qui va pouvoir regarder et aider, donner des conseils. Ce sera diffusé sur discord, en partage. Très probablement il y aura pas mal de sessions qui seront également diffusées sur Twitch. Si c'est un truc qui peut t'intéresser, n'hésite pas à aller checker la chaîne Twitch, je vais sûrement rediffuser des vidéos où on fait de l'arène, on fait du conseil etc, que ce soit ma POV ou la PVOV d'autres personnes et l'idée c'est de te dire qu'en arène bah, typiquement, euh, il y a trop d'infos, entre ce que tes équipiers font, ce que tes ennemis font, ce que toi-même tu fais, et chaque seconde il y a des décisions à prendre, à chaque fois qu'il y a un GCD, tu as de nouvelles informations, il faut ajuster la donne, c'est très très dur de savoir quoi faire par soi-même, même en battant des streams même en battant euh, tous les skill cap et compagnie alors que si tu as quelqu'un qui est avec toi sur le channel qui peut t'aider, eh ben, ça donne vachement plus d'infos il y aura également évidemment du RBG donc cette activité où tu fais les champs de bataille côté ensemble, c'est un truc sur lequel on a pas mal fait, également avec des personnes qui rejoignent dans dans cette ville où on a fait du 2300-2400 de la mer avec 2200 à 2300 de côtes il va y avoir plusieurs groupes, plusieurs activités de façon à pouvoir tryhard au mieux ces activités là que ce soit du coup évidemment le raid ou autre en termes de hiérarchie il n'y a pas de hiérarchie donc pas de système d'officier toutes ces conneries là que tu as déjà entendu quelque part ça n'existe pas ça n'existe pas, ça m'énerve, j'aime pas les hiérarchies que ce soit en entreprise, que ce soit dans la vie, que ce soit sur le jeu encore plus sur un jeu, franchement, les hiérarchies, c'est la merde. Donc c'est un système de hiérarchie à plat avec des personnes qui vont porter des sujets. Parce qu'évidemment, il faut que les sujets avancent, il faut que les choses soient faites. Donc on a un système, il y a un système de référents, des personnes qui disent... Moi, j'ai envie de m'occuper euh, de l'aspect leading. Ok, donc euh, je vais m'en occuper. Moi, j'ai envie de m'occuper du recrutement. Moi, j'ai envie de m'occuper du PVP. Et eh bien, du coup, tu es référent PVP. Donc, il y a certaines personnes qui prennent et portent des responsabilités, mais il n'y a pas, ça va pas au-delà de là. Il n'y a pas de système de... Euh, outre ça, il y a également une transparence totale, c'est-à-dire que les infos que tout le monde a, elles sont toutes partagées, pas de channel particulier au niveau d'un Discord ou autre, où seulement certaines personnes peuvent voir les infos, toutes les infos sont partagées, et les avis des membres, évidemment, sont recueillis en permanence, de façon, s'il y a des choix, par exemple, est-ce qu'on extonne un ou pas, est-ce qu'on farme chacun nos propres compos, ou est-ce qu'on met des compos de BDG à disposition chaudron et flacon, tout ça, ça passe par un petit sondage au niveau d'un Discord ou autre, de façon à ce que les... Tous les membres puissent avoir la même direction et également donner leur avis parce qu'on est tous une brique de quelque chose et c'est vraiment important. De la même façon au niveau de la chaîne, je passe mon temps à lire les commentaires, à ajuster, à regarder qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, parce que j'ai pas la science infuse, je ne peux pas exactement savoir qu'est-ce qui va être bien ou pas bien ou qu'est-ce qui va être intéressant ou pas à l'avance. Du coup, ben je fais, je teste, je vois vos retours et j'adapte. Et grosso modo, c'est la vision que j'ai envie d'avoir au niveau d'un projet de guild. Il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont rejoint, évidemment les places sont assez limitées parce qu'on peut pas être 300 dedans, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu sens que ton profil peut matcher, que tu es à un niveau assez sérieux en raid parce que du coup c'est du progrès mythique, si tu sens que tu as envie de faire des mythiques plus ou simplement si tu vois que tu es un joueur PVP qui a envie d'aller davantage, d'apprendre davantage et que tu as déjà une bonne petite expert en PVP, n'hésite surtout pas à aller tenter ta chance. Le lien est juste en bas, la guide s'appelle Alter Time, tu auras un channel inscription, tu as un petit message, tu lis et tu as juste à formuler ton message en fonction de justement ton propre profil et me parler de toi. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.